Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous présente un tour de cartes du magicien Arapan Ong. Restez bien jusqu'à la fin car le tour est étonnant. A tout de suite. Eh bien, bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tour de magie sur la chaîne de Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous propose un tour avec mes cartes favorites qui sont en fait les Valets. Alors, les Valets sont des cartes qu'on appelle acrobat. Et Je vais vous le montrer dans un instant. J'étale les quatre valets sur le tapis et maintenant, regardez, le premier valet ici, si je le laisse en dessous du paquet, comme, ce, comme ceci, je claque dans les mains et instantanément, il remonte. C'est vraiment magique, vous ne trouvez pas Pour le deuxième, on peut faire différemment. On peut le placer sur le dessus. On claque dans les mains et instantanément il se retourne face en l'air par le bas bien pour le troisième on va faire un peu différemment celui ci est un peu acrobate et voltigeur. regardez simplement en le glissant dans le milieu du jeu on attend un petit peu il commence à faire une pirouette voler voltiger et instantanément il remonte sur le dessus du jeu. Magique. Et pour le dernier, attention, le dernier, non seulement il fait des pirouettes, mais il n'en fait pas qu'une, il en fait plusieurs. Je vais vous montrer. Je l'insère dans le jeu comme ceci. Pareil, il part, il saute, il fait des sauts périlleux, il retombe, et là, il faut un peu l'aider pour le retourner. Il revient sur le... Excusez-moi, le dernier est un peu feignant. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Celui-ci, il fait pas comme les autres, il fait différemment. Non, lui, il fait retourner le jeu. Comme ceci. Pour arriver au milieu de celui-ci, face en bas. Le dernier valet. Voilà. Eh bien, j'espère que cette routine vous a plu. C'est une routine que j'ai trouvée dans le livre de Harapan Hong que beaucoup de magiciens travaillent actuellement. Un tour de magie qui fait son effet et qui plaira, j'en suis sûr à vous. Voilà, je vous invite à me liker cette vidéo si vous avez aimé. Laissez-moi toujours un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao